Et bien c'est à toutes et à tous la même compagnie les 16 heures j'espère que vous allez tous très bien les amis pour ma part ça va nickel comme d'habitude j'espère que, que vous aussi euh, j'espère que... Bonsoir, j'espère que vous allez bien Non mais en fait je vous explique, je me suis rendu compte Alors vous savez que j'ai tourné beaucoup de vidéos à l'avance Enfin cette vidéo est encore une vidéo à l'avance Mais cette vidéo va être incroyable, vous allez comprendre pourquoi Mais en fait je suis désolé pour le précédent épisode Avec le recul je m'en suis rendu compte qu'en fait on n'a rien fait C'est le premier épisode de tout ma aventure là Où on a vraiment rien fait Je, je me rends compte, j'ai fait 25 minutes de vidéo. je ne comprends pas Comment je n'ai pas... Rien fait, je ne comprends pas Je sais pas comment c'est possible, je m'en suis pas rendu compte Bref, donc euh, c'est pas grave Les amis, en tout cas, je me rattrape aujourd'hui Puisque regardez, oh, vous voyez les cœurs Trop bien, aujourd'hui on est dans un village Mais pas n'importe lequel, puisque On va se détendre, le golem il va te soulever Ta race Regardez, voilà ça c'est magnifique On est dans le village euh, qui est au niveau de la jungle et du manoir Là, là je sais pas si vous voyez, Voilà, là-bas il y a le manoir, là-bas il y a la jungle euh, Et donc là c'est la petite colline où en fait notre vrai village il est là-bas Et notre euh, spot, notre maison est, est, est là-bas plus loin Sauf que dans ce village, souvenez-vous, on était passé par là alors que j'avais mauvais présage J'avais bad omen, souvenez-vous donc euh, j'avais lancé un raid sans faire exprès euh, C'était d'ailleurs quand on était allé justement se balader en live J'avais lancé un raid et j'ai abandonné les villageois Et je les ai laissés mourir à leur sort Voilà ils, ils sont tous morts Et comme dans l'autre village là-bas ben c'est pareil C'est à dire qu'il n'y a plus aucun villageois En gros j'ai semé la zizanie <rire> Je pense qu'on peut le dire J'ai semé la zizanie sur ma aventure donc je me suis promis déjà dans un premier temps de réparer mes erreurs Et donc de refaire reproduire des villageois Mais surtout bah, j'ai besoin des villageois notamment pour faire des, des fermes à faire Voilà n'est-ce pas Dragon Alpha, n'est-ce pas tout le monde, tous ceux qui veulent que je fasse une ferme à faire Eh bien on va en faire une, voilà, on va faire une ferme à faire Mais pour ça il nous faut des villageois et on n'a plus de villageois Donc les amis de la chance, regardez j'ai refait une ferme à villageois ici Et vous allez me dire mais il n'y avait plus de villageois, comment t'as fait Et eh bien en fait on a de la chance dans tout ce malheur Parce que souvenez-vous on avait enfermé ici Là on avait enfermé un villageois Puisqu'il avait des échanges incroyables Sauf qu'entre temps il avait perdu les échanges Donc il servait plus à rien Mais en gros il était sécurisé là Et c'est pareil il y avait un autre villageois souvenez vous euh, Qui était enfermé dans le box à cheval Ici là tac souvenez vous je sais plus c'était à quel épisode, on l'avait enfermé là Pareil, ils étaient sécurisés Oh là là, je peux vous dire que je suis heureux Et du coup, j'ai refait la euh, machine à reproduction Encore une fois, merci à Red Sander Donc cette fois-ci, je vais pas faire les erreurs du passé C'est-à-dire par exemple, faire ça Voilà. C'est-à-dire que là, il y a un zombie, il vient Bam, bah il défonce tout le monde Donc là, non, là, aucun monstre ne peut grimper J'ai vraiment bien vérifié J'ai même enfermé les bébés villageois Le temps d'être sûr que ça fonctionne D'ailleurs, du coup, est-ce que ça fonctionne Parce que j'ai vu des cœurs, moi est-ce que ça fonctionne Je vois personne, moi là. Je vois personne. Ah oui, alors je me suis fait 32, 32 ou les gars. Il hein, euh... y a pas de bébé, hein. Il y a absolument pas de bébé. Euh, je dis ça, je dis rien. Alors là, on va avoir un petit souci. On va avoir un petit souci. J'ai vu des cœurs. J'ai vu des cœurs. J'ai pas rêvé, les gars. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé S'il y a eu des cœurs, c'est qu'ils se sont reproduits. Donc, s'il y a eu des cœurs, c'est qu'il y a eu un bébé. Ah oui, bah alors attendez. Un bébé bordel Qu'est-ce que j'ai mal fait Oh non la flemme hein. Attendez bougez pas Y'a pas un bébé là Bon les gars est-ce que j'ai bien fait la ferme J'ai essayé de de re-suivre correctement le, le tuto là Normalement j'ai bien refait la ferme hein. Normalement Normalement je l'ai bien fait Bon j'espère que Putain j'espère vraiment que ça va marcher hein. oh J'espère vraiment Bon ils sont en train de travailler J'espère vraiment que ça va marcher Bon Ceci étant les amis, on va pas s'en arrêter là parce que on est dans la sauce. Je vous explique. Donc là on va se rendre dans notre village. Déjà, là, si... les villageois vont se reproduire ici, mais comment je vais faire pour ramener ces villageois là-bas, au plus proche de ma base Ça va être compliqué en bateau parce que bah là ça fait. Ok là-bas ça va descendre, mais ici ça monte. Donc comment on va faire Eh bien tout simplement on va les laisser ici. Bon j'espère que ça va se reproduire, mais en tout cas, on ne va pas ramener les villageois qui sont là-bas. Pourquoi Me diriez-vous, parce que j'ai encore rêvé d'elle <rire> Les s'en souviennent J'ai encore une solution de zinzin. J'ai encore une solution de zinzin parce que on a de la chance aujourd'hui sur Minecraft, c'est qu'il y a des villages absolument partout. Et ce village-là a une spécificité, c'est qu'il est côtier. C'est-à-dire que il a la mer à côté. Sauf que on a un autre village qui est juste à côté. On avait découvert en live, je suis jamais allé en vidéo. Et il peut être très sympa. Alors, j'ai aussi réparé de nouveau un petit peu les, les champs qui étaient un petit peu cassés, d'accord Là les blocs je vais les laisser parce qu'il n'y a personne pour le moment Mais il faudra bien que je les enlève D'ailleurs j'ai bien enlevé de l'autre côté Parce que c'est de là que les, les zombies ont dû monter hein. ouais, bon. Donc là personne peut venir Pareil les villageois je les ai enfermés Là Les bébés villageois quand ils vont naître ils vont être enfermés Donc là ce qu'on va faire on va prendre notre bateau euh, j'avais prévu en fait dans cet épisode de sécuriser le village mais en fait il n'y a pas besoin de le sécuriser parce qu'en réalité euh, comme dit les monstres ils sont rentrés euh, dans l'enclos le, dans et c'était mon erreur Alors il y a le fermier là-bas, je veux absolument qu'il reste fermier là-bas pour ma machine à, à blé donc lui il est bien enfermé Et puis il y a mon mending, mon villageois mending qui est dans la maison derrière là Donc pareil eux on n'y touche pas Donc là ce qu'on va faire, on va prendre le bateau et on va, <rire> ça s'appelle de l'esclavage <rire> On va exporter des villageois puisqu'en fait il y, y a un village vraiment mais vraiment à côté hein je me souviens que quand on l'avait découvert en live euh, j'étais en mode mais ce n'est pas possible Ce n'est pas possible et pourtant si tout est possible Et d'ailleurs c'est dans ce village là-bas qu'on a eu quand même pas mal d'émeraudes en réalité Qui nous ont permis d'ailleurs de faire pas mal de, de livres mending Donc là l'idée chronologique parce que les amis l'Ender Dragon il va falloir qu'on se le fasse bientôt Messieurs dames j'ai envie d'avoir des Elytra d'accord j'ai envie d'avoir des Elytra et j'ai envie de faire l'Under Dragon Du coup chronologiquement ce qui se passe C'est qu'on va régler toute la zizanie qu'on a fait avec les villageois Donc ça ça va prendre un ou deux épisodes grand max Ce qui veut dire qu'en gros on va repeupler les villages L'épave les on l'a déjà fouillé en live je vous rassure les amis On va repeupler les villages On va donc ramener des villageois On va les faire reproduire On va faire une usine à ferme Une usine à fer, pardon Une ferme à ferme voilà et après on ira miner pour récupérer encore du diamant Pour pouvoir se faire un stuff full netherite Parce qu'on n'est pas encore full netherite Et dès qu'on sera full netherite bah messieurs dames Après on se fera kiffer avec les enchantements à la limite Et puis on partira directement euh, Se faire l'ender dragon Voilà les amis chronologiquement comment ça va se passer Donc euh, c'est de l'ordre de 5 épisodes grand maximum Je dirais Attendez ah oui il y a encore des villageois oh, J'ai eu peur j'ai eu si peur Alors attention à ne pas se tromper Parce que par exemple ces villageois sont idiots je crois hein. On peut pas les ramener eux hein. On peut pas les ramener, il faut absolument qu'on prenne un. Euh, pourquoi il a personne? Attendez, il y a un truc qui me déplaît là. <rire> non, c'est bon, attendez. Il y en a un là là. Là, on a un bon villageois. Donc là, je vais lui mettre le bateau. Euh... Non, soyons méthodiques, je vais lui mettre le bateau là. Voilà. Est-ce que tu peux venir? Je vais lui enlever ça. Voilà. Et il va dans le bateau directement, mais c'est incroyable. Par contre, il a pas perdu son métier. Il a pas perdu son métier. Et il faut absolument qu'il perde son métier. Euh, donc ça pourquoi Et eh bien tout simplement parce que il doit y en avoir encore un quelque part Et qu'il faut lui casser son métier Alors on va trouver ça Bon voilà vraiment je me rattrape avec cet épisode les amis Ok on a un fermier là aussi c'est parfait Je me rattrape avec cet épisode Je vais lui enlever aussi ça là Comme ça je, je pourrais la ramener euh, juste après Voilà cet épisode je veux vraiment euh, Je veux vraiment euh, servir à quelque chose Parce que je suis désolé pour le dernier épisode Sur le coup je pensais que l'épisode était bien ah, mais il y a plein de gens ici je pensais vraiment que l'épisode était bien, et puis euh, et puis en fait, euh, quand j'ai fait le montage et tout, euh, je me suis rendu compte que j'ai rien fait en fait en 25 minutes, je n'ai absolument rien fait. Et c'est absolument fou parce que, Alors, en règle générale, j'aurais annulé la vidéo, mais comme vous le savez, j'ai besoin de prendre de l'avance par rapport à Sons of the Forest, je vais pas me répéter 30 000 ans parce que bah, au moment où vous verrez cette vidéo, bah, ça, aura bien, ça aura bien avancé. Euh, et, et je pouvais pas me permettre de ne pas sortir la vidéo, sinon il n'y aurait pas eu d'épisode de aventure pendant un bon moment. Bon, euh, par contre, on rigole, on rigole. Mais euh, j'arrive pas à casser les métiers là. J'arrive pas à casser les métiers, qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai cassé tous leurs trucs. Alors je comprends pas comment je peux lui casser le métier, mais bon, bref, attendez, je vais prendre l'autre villageois là, il est parfait. Monsieur Monsieur, venez voir, ici là. Montez dans le bateau. Hop Allez, on y va, monsieur, on monte Allez, monsieur Allez, on rentre dans le bateau Monsieur, s'il vous plaît je ne le dirai pas deux fois. Sinon, t'aimes les patates peut-être Non, non t'aimes pas les patates. Ah Monsieur Oh là là, je vais, le, eh, je, vais, je vais le fumer lui. Là Évidemment, ça va être celui que je veux pas. Allez, purée de pommes de terre Mais c'est pas vrai Reste sur le chemin où je te tape Ok. Ok, je vais détruire ce village. Je vais détruire ce village. Je m'en bats les couilles Vraiment je suis énervé Voilà je le dis Je suis énervé C'est quoi cet épisode de merde <rire> Sans déconner Oh le fermier regardez Il me, il me regarde en mode Qu'as-tu fait Qu'as-tu fait ma quenouille Non c'est trop Allez fermier viens Ok je pense que c'est que ceux qui ont des métiers Qui peuvent rentrer dans les bateaux Non c'est pas vrai C'est pas vrai C'est improbable C'est improbable ce qui se passe Dans le bateau Maintenant tu vas dans le bateau Oh purée c'est pas vrai Bon bah C'est terrible, hein. c'est absolument terrible Alors le métier là c'est pas grave, je lui casserai quand on reviendra Après là je casserai les, les derniers composteurs qui restent Et lui on va le ramener à la maison Et donc l'avantage avec tout ça c'est que là ça ne fait que descendre J'ai juste à rejoindre l'eau et arriver dans le village Et ça devrait, euh, ça devrait aller Alors voilà, évidemment j'ai un problème C'est avec ces chemins de terre qui sont absolument nuls euh, Alors je peux faire une technique ancestrale Regardez, hop, et là normalement Voilà la technique ancestrale Est-ce qu'il va s'étouffer Non c'est bon, il est intelligent Voilà Hop et direction la mer Voilà Ça va mon ref Allez on se casse de ton village de mort là Ah oh, mais il a, perdu son... il a perdu son métier en fait Quand tu l'éloignes il perd son métier Mais purée je me suis cassé la tête pour rien en fait D'accord Ah mais c'est encore plus simple que prévu Bon Et il a beaucoup parlé durant le voyage mine de rien hein. Ah il a voilà il parle beaucoup hein. Il parle beaucoup il parle beaucoup Bon alors maintenant la question ça va être comment je vais te ramener là-bas Eh bien vous inquiétez pas j'ai la solution Voilà, tac, tu rentres de nouveau dans Et alors, par contre, tu vas quand même pas rentrer dans ton village à la nage Ça arrive en plus Allez, va dans le bateau là, regarde, je vais t'aider Non, bah, tu vas là où tu veux en fait Voilà, c'est encore plus intelligent Bien vu, oh non, ah ça c'est pas cool ça Putain, mais t'es débile ma parole, c'est pas vrai C'est pas vrai Allez, dans le bateau Est-ce que quelqu'un sans métier peut rentrer Voilà, donc en fait c'est quand même possible Bon l'avantage aussi d'avoir refait le village avec Dragon Alpha Vous voyez c'est que tout est à même hauteur à peu près Et au moins voilà c'est quand même beaucoup plus pratique Oh là là quel enfer Quel enfer mais c'est tellement nécessaire Il faut que je répare toutes mes erreurs Voilà il faut que je répare mes bêtises Et, euh, et en fait non j'ai pas besoin de laisser ces blocs Puisqu'on le fait rentrer par euh... Mais oui attendez On va faire la même technique que la première fois qu'on l'a fait à savoir ça Tu restes dans le bateau Tac Ok j'ai encore des blocs ça me rassure donc là normalement je viens là comme ça Tac tac tac je vais l'enfermer directement Voilà je peux lui ouvrir ici en plus c'est parfait Et là maintenant tu es libre Allô D'accord voilà tu es libre de travailler et là il a déjà pris son métier c'est nickel Donc c'est parfait je vais du coup de ce pas l'enfermer et je vais aller chercher un de ses deuxièmes collègues directement. Voilà. Allez hop, Nicali commence déjà à travailler, on l'entend, c'est parfait, c'est génial, voilà. Change pas, t'es le meilleur. Allez, à tout de suite. Et regardez comment je suis un amour, je vais directement parce que bon, voilà, j'en ai fait aussi des bêtises directement. Bon, j'ai tué un villageois, remarque, hein, je m'en excuse, mais je vais quand même réparer. Euh... Voilà. Ah. <rire> et je vous jure, c'est pas vrai. Hein. Le jeu me prank, hein. je, vous, je vous assure que c'est pas possible. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, tombe. Allez, s'il te plaît S'il te plaît Allez, je vais te taper ah, Voilà, c'est bon Ah bah voilà, bah il est heureux, ça, ça fait plaisir Bon Et ils font déjà l'amour Ah, en fait les cœurs ça veut rien dire, il faut juste qu'ils aillent au lit Il faut que la nuit elle passe Oh bah du coup ils ont dû se reproduire là-bas, je... mais oui j'avais oublié euh, Tenez des patates, ça peut vous aider Bon malheureusement je peux pas vous en donner plus euh, Ok, dès qu'il fera nuit, ils voudront aller dans le lit Et à partir de là c... Ah mais non c'est bon alors il s'est passé quoi l'autre villageois là-bas Alors attendez, qu'est-ce qu'il va faire le petit villageois Est-ce qu'il va aller Oui, oui. C'est bon, il est tombé. Il est absolument tombé. Donc là, donc là, voilà le, le bébé. Ok, donc ça fonctionne. Par contre, pourquoi ça marche pas là-bas Je suis assez, euh, je suis assez curieux. Vous savez quoi Je veux directement aller voir. C'est l'heure du verdict. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça a fonctionner ou est-ce que j'ai mal fait quelque chose Non c'est pas possible C'est pas possible j'ai mal fait quelque chose Ils veulent pas se reproduire Est-ce que c'est pas mais ils le font devant nous là Attendez il y a des cœurs Mais il y a pas de bébés villageois qui apparaissent Peut-être que là maintenant devant nous ça va sortir de nulle part Allez Et ils se fâchent Quoi Qu'est-ce que... Ah c'est la première fois que c'est... <rire> c'est la première fois que je vois ça C'est parce que je les ai tapés mais ben non eux j'ai tapé ils se sont reproduits direct Eh c'est possible qu'ils se fâchent entre eux What Ou c'est parce qu'il n'y a pas assez de, de blé peut-être poussé Ah c'est peut-être ça vous pensez Qu'est-ce que c'est que ça je... Alors les gars je suis preneur de vos idées Par contre j'oublie pas d'enlever ça hein, les gars Je suis vraiment preneur de vos idées les amis Bon on va retourner à la base, ça fait des allers-retours, mais ça fait des coupures, ne vous inquiétez pas. Et on va s'occuper de la ferme à faire, l'usine à faire. Je vais suivre des tutos, notamment celui de Mr. Happy Off, de Monsieur Happy. Monsieur Happy, bien sûr, je vais suivre son tuto pour faire une usine à ferme. qui, C'est super simple à faire, mais désolé, hein, mais c'est ultra galère en vrai. Hein. C'est ultra galère. Donc, on va faire l'usine à faire. On va la faire ensemble, au fur et à mesure. Et, euh... et on va pouvoir utiliser les bébés villageois qui vont grandir au fur et à mesure, bien sûr. Mais voilà, là, comme ils sont enfermés, c'est parfait. Et donc dès que j'aurai fini mon usine, je vais pouvoir les mettre dans l'usine et puis ça va être pesé emballé quoi. Voilà tout simplement, allez je prépare tous les matériaux dont j'ai besoin et puis euh, et puis on va voir comment ça va se passer. Ouais bon, ça travaille bien là. Bon les amis, je pense que j'ai oublié certaines euh, choses, enfin c'est même sûr, et je pense même surtout qu'on terminera pas la ferme euh, aujourd'hui pour la simple et bonne raison que déjà dans un premier temps, bah si j'ai encore du fer mais j'ai pas ramené de hopper, mais l'hopper c'est vraiment pas important pour le moment. Deuxième truc, bah parce qu'on n'a pas encore assez de villageois. Il faut trois villageois, je crois, hop, hop, on va se calmer. Il faut trois villageois, je crois, et là on en a qu'un seul qui est né, même si ça va aller quand même relativement vite, mais donc voilà, dans tous les cas on ne pourra pas terminer la ferme aujourd'hui. Alors je vais essayer de suivre le tuto au mieux, j'ai pris donc l'avantage d'être déjà allé dans le nether, c'est que ça c'est super important parce que ça, ça ne crame pas avec la lave et donc c'est très important. Où c'est qu'on va faire la ferme Moi je suggérerais, je suggérerais, euh, je n'en ai, ai pas la moindre idée, moi je pense qu'il faut en profiter pour faire ça sur un terrain qui est relativement grand et plat, donc, euh, mais sauf que là il y a plein d'arbres, ça me fait chier maintenant qu'il y ait plein d'arbres. Euh, on peut faire ça. Il faut. Ah, je sais pas. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que en le faisant là, bon, attendez. Déjà, je vais creuser. Alors, j'ai pris d'ailleurs ma pelle slick touch. J'en ai profité, tiens. J'en ai profité. La petite pelle en or qu'on a trouvé dans les coffres. Comme ça, au moins, on récupère l'or. Par contre, on récupère l'or. On récupère les blocs d'herbe. Par contre, euh, bah, elle est déjà cassée, donc euh, on l'a un peu dans l'os parce que là, ce qu'il me faudrait, c'est du sable. Là, il me faudrait du sable et le problème, messieurs dames, c'est que, bah, bonsoir. Ah oui, j'ai pas pris le sable. J'ai pris du verre, mais j'ai pas pris de sable. Enfin, je crois que j'en avais pas dans le coffre. Bon, j'espère. Normalement, je devrais en avoir assez. Hein. Ok. Donc, du coup, j'ai euh, bien raison. Je vérifie de temps en temps le tuto. Ensuite, il faut faire ça et il faut une slab. Bien sûr que je n'ai pas, mais c'est pas grave. Regardez, hop là. Et je vous stresse parce que je vais pas finir de couper l'arbre pour le moment. Ah, ah, ah, ah, vous allez faire quoi euh... <rire> Donc là tac une petite slab qu'on met ici euh, Ensuite ah bah oui bah du coup il faut que je fasse un four Faut que je fasse un four Et j'ai plus de cobble et hey, franchement Tu m'as pris pourquoi T'as cru que j'allais me casser la tête là T'as vraiment cru que j'allais me casser la tête Hop là c'est pesé emballé, j'ai ma cobble hein Voilà à un moment donné il faut pas non plus me prendre Pour un lapin de 6 semaines Tac alors je pourrais mettre la lave mais c'est pas l'idée Donc je vais faire chauffer avec le bois là Voilà et puis comme ça ça va me permettre De continuer de couper du bois là voilà, parfait, comme ça, plus personne n'est stressé. Bon, ensuite, on met justement, euh, donc les lits sont bien placés, on va mettre du verre, voilà, très bien, superbe. J'essaie je, de faire genre que je comprends quelque chose, hein. là c'est pareil, il faut mettre une glace là et une glace ici. Voilà, et à partir de là, en gros, le zombie va être piégé là-dedans, il va falloir placer de l'eau. Alors, comment je vais faire, je ne sais pas, euh, je pense, je pense, sans suivre le tuto que je dois faire ça. Voilà, et qu'à partir de là, si je dis pas trop de conneries, euh, je, parce qu'il faut que je place de l'eau là, c'est tout à fait ça. Donc je place de l'eau là, mais je vais fermer avec un bloc normal, je vais pas me casser la tête. Euh, très bien. Voilà, et donc là normalement, bah, je vais pas y aller parce que sinon je vais me retrouver bloqué. Mais là normalement t'es censé sautiller à l'intérieur. Voilà, très bien. Alors attendez, parce que là messieurs dames, je suis un petit peu perdu. Je crois qu'en vrai, il faut faire ça. Euh, ensuite, il faut la laisser rentrer les villageois. Tac, tac. Là, je mets deux glaces comme ça. Il euh, y a un petit problème là dans le dans le truc. Euh, J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. <rire> je suis perdu. Eh, franchement, écoutez, je suis pas mauvais en vrai. Hein. Je crois que je crois que c'est pas mal. Là, il faut juste enlever euh, ça. Mettre la slab là euh, Ensuite là il faut euh, Bon on va, utiliser du... bah, on va utiliser du bois de boulot c'est bien mignon Non mais là je vais chercher de la cobble parce que Utiliser du bois en bas c'est pas un problème Mais le problème c'est que plus on va monter Et là où il y aura de la lave à la fin Donc euh, bon la lave euh, ça fait pas bon ménage euh, Là normalement on a quand même Si j'ai pas trop de conneries pas mal de cobble Dans les coffres là donc c'est quand même relativement sympa euh, Je vais en profiter d'ailleurs Pour récupérer une source d'eau Qui pourra me servir par la suite euh, du coup ouais c'est pas mal C'est pas mal euh, Là donc il faut monter là Ici Tac tac Tac Ouais ok Bon du coup là en fait le bois c'était pas nécessaire Voilà là les villageois vont rentrer ici Je crois que là on peut fermer euh, Tout à fait Mais là on va avoir un problème Oh si il y en a encore assez c'est bon Ok ok Je suis lent hein. Je suis très très lent pour faire la machine J'en suis désolé hein. Je monte à 3 de hauteur J'ai plus de vitres mais je crois que J'en aurais tout pile et eh bien plus besoin Oh j'ai tout pile le nombre de vitres les gars Oh, oh le truc de ouf euh, Ah faut que je mette des trappes d'or Il faut que je mette des trappes d'or Et je peux mettre n'importe quel type de bois visiblement Donc c'est bon hop hop On va mettre des trappes d'or d'acacia Comme ça on reste bien dans le thème Ah ça, ça va être embêtant Donc tu mets des trappes d'or Alors attendez hein, pas que je dise de conneries euh, Tout à fait tout à fait tout à fait et à partir de là on va pouvoir mettre donc des blocs pleins. D'accord. Ok, d'accord. Quelque chose comme ça. Bah là je peux, je peux je peux tout enfermer. Et juste là, c'est là où on va faire tomber le villageois, hein, normalement. Euh le villageois, le zombie. Là le zombie il va venir là. Si je dis pas de bêtises. Je fais peut-être une connerie, je suis en train de m'avancer, mais c'est pas grave. Il faut faire des erreurs dans la vie. Pour, euh, pour apprendre. Et là normalement ça devrait être pas trop mal Il va falloir faire une zone de non-spawn Donc c'est à dire que en gros La zone de non-spawn c'est là où les golems vont... vont spawner en fait, faut pas qu'ils spawnent en dehors Bref, en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Voilà, et je dois faire pareil ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et tout ça Je dois faire tout un Tout un schmilblick Bref, vous avez compris C'est chiant, bonsoir je regrette ce que je fais Putain C'est bon ça me saoule Les gars je suis en train de péter un câble vous savez pas Voilà je... Ça me gonfle C'est la quatrième pelle Allez Voilà c'est bon c'est la cinquième C'est la cinquième pelle C'est la cinquième pelle en plus il me reste plus rien frère Je m'en fous je vais faire une pelle en bois là C'est bon ça me gonfle oh, Les gars ça me gonfle Vous avez pas idée Je suis à deux doigts de faire un stage game mode <rire> Je vous jure je suis à deux doigts de me mettre en créatif tellement ça me gonfle Ok, c'est bon Ça se trouve, ça va même pas marcher ce bordel Bon, une fois que ça c'est fait, bah je sais pas ce qu'il faut faire, donc faut que je continue à regarder le tuto Ok, bon, du coup, là, on a juste à attirer les villageois, et on a juste à attirer un zombie aussi Venez, les gars, venez, venez, venez Donc là, il faut que vous montiez Voilà Et là, tout simplement Superbe Allez, il y en a deux Je sais pas si ça marche avec deux Voilà et là en plus il sautille. Il est en train de sauter, donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Et donc là il n'y a plus qu'à attirer les, les zombies et les mettre dedans. Sauf que comme il y a le zombie ça marchera pas. <rire> donc je vais le tuer. Mais au moins ça marche. On sait que ça marche. Et ça c'est cool. Donc là il n'y a plus qu'à faire venir les, les villageois. Euh, donc attendez, combien il y en a C'est ça la question. Puis comment je vais faire Il me faut des bateaux. Oh non, il est mon bateau Attends, c'est bon, il est encore là-bas. Euh, bah oui. Parce que c'est bien mignon tout ça. C'est bien mignon. Euh... Oh Superbe Euh, comment on va faire <rire> Oh, je sais. Hop, dans le bateau. Là. Oh non. Oh non. Oh non. C'est pas grave, vas-y viens eh. Eh. Voilà va dans le bateau toi C'est pas grave hein, pour les bébés villageois Allez Mais il m'a pris ma place Non c'est pas Oh non, pardon Oh purée mais c'est pas vrai C'est pas vrai Pourquoi y'a rien, non, creeper Oh non Oh purée c'est un cauchemar Et il faut qu'il fasse nuit pour que les villageois dorment d'ailleurs Donc c'est important donc c'est le bon moment. Allez, va dans ce purée de bateau Ok, je peux même pas l'attaquer. Bon, non, mais t'inquiète. Allez, vas-y, continue de m'attaquer, il a pas de problème, vas-y. Fais l'enfant, voilà, pas de souci. T'arrives même pas à me rattraper, grosse merde. Voilà, allez, va dans le... Voilà bonsoir, voilà et donc là en gros il faut qu'il aille dedans et il dort Et là j'ai juste à ramener, en... juste hein, à ramener encore deux autres villageois, voilà C'est tout aussi simple que ça, euh... voilà, euh... sauf que le problème c'est que bah, maintenant ils se sont tous éparpillés dans tous les sens, euh, c'est superbe C'est sympa le bateau, regarde, vas-y Voilà, t'as vu je parle, c'est comme ça qu'il faut parler aux enfants Et donc comme ça il va aussi aller dans le lit Bon y a, il va y avoir un peu de consanguinité dans cette histoire mais il faut pas faire attention hein. Bon vous avez compris Je vais amener encore un troisième villageois et j'espère ça va fonctionner Oh purée les gars j'en ai chié J'ai dû un peu détruire une maison là J'ai dû détruire une maison mais j'ai le troisième bébé villageois Il faut vite que le soleil ne se lève pas Parce que là le soleil se lève Oh purée le temps qu'on y arrive Oh les gars c'est là que je vous dis que j'ai pas de chance Parce que là c'est le dernier rush Le creeper il faut juste pas qu'il me capte c'est le dernier rush, c'est le dernier villageois que j'ai Et il faut absolument Que les deux autres restent dans les lits Et que lui soit attiré dans le lit Et comme ça je les enferme et c'est fini Eux ils sont safe et j'aurais plus qu'à ramener un zombie et le, et le renommer Et la machine elle est bonne Ok, ok ils sont encore dans le lit Vas-y mon ref Vas-y mon ref, va dans le lit, va dans le lit Oh non c'est pas vrai, c'est un cauchemar Oui, oui, oui Oh purée C'est bon et en plus aussi a grandi dans son sommeil. C'est bon, on a réussi. Donc là, oh purée, là, donc là ça fonctionne. Donc là, eux, ils sont enfermés. Eux, on n'a pas besoin de leur mettre des name tags. Je vais aller chercher tout de suite un name tag que je vais renommer. Je vais appeler, euh, je vais appeler le name tag George. Voilà, c'est sympa. Et, euh, et, et la prochaine fois on ramènera un zombie comme on l'a fait là tout à l'heure. On va le renommer George et ce sera bon. Et après il faudra encore finir le, la machine puisque il faudra sur l'étage supérieur faire justement le, le piège. Pour les euh, Les golems de fer Voilà tout simplement Bon les amis J'espère que cet épisode vous a plu Ah bah celui-ci au moins euh, On a fait quelque chose N'oubliez hein. pas le pouce bleu N'oubliez pas les petits commentaires, Vos petites astuces euh, Et puis on se retrouve très vite Pour euh, de prochaines vidéos Voilà c'était Mkolo Je vous fais plein de bisous Je sais pas combien de temps aura duré ce, ce, cette vidéo Ciao tout le monde